Bonjour à toi chers spectateurs, L'Origine du Mal de Sébastien Marnier. Et ben, je dois tout simplement avouer que c'était un des films qui me tentait le plus en cette fin d'année 2022. Très clairement, j'aime beaucoup le cinéma de Sébastien Marnier. Je trouve que c'est un cinéma qui est très créatif et qui a su imposer une patte en seulement très peu de films, parce que mine de rien L'Origine du Mal n'est que son troisième long métrage de cinéma. Donc avec seulement deux films, le mec a réussi à créer une vraie hype et une vraie envie de voir ce qu'il allait donner au sein du 7e art. Et j'avoue que ce film semblait avoir plein de promesses à nous offrir sur le papier. Le résumé pour faire simple, une jeune femme travaille dans une conserverie où elle semble avoir une vie morose et sombre. Alors qu'elle a découvert que son père était encore en vie sans l'avoir jamais connu, elle décide de reprendre contact avec lui et de le rejoindre. Je suis un peu déçu. <rire> Je m'attendais pas forcément à ça. Il euh... y a un truc. Clairement, il se passe un truc devant l'origine du mal. Je veux dire indéniablement, Sébastien Marnier, il a une maîtrise à la fois du thriller, de l'étrangeté, de la bizarrerie, du glauque, du malsain, du dérangeant aussi. Très clairement, on est sur le genre de film où c'est pas de la tension qui va être développée par le biais d'une vraie montée en crescendo, d'une véritable sorte de puissance narrative qui va nous amener à nous plonger et nous immerger au sein de cet univers. Là, on est plus sur une forme de malaise quasi-constant qui va développer une étrangeté, une bizarrerie cinématographique qui vont nous inciter en tant que spectateurs à nous poser énormément de questions et donc à constamment vouloir remettre en cause ce qui se passe devant nous. Ce qui est une proposition que personnellement je peux réellement adorer. Euh, inexorable, qui est sorti cette année, en était clairement la preuve parce qu'on est exactement sur le même postulat, sauf qu'il y avait une viscéralité qui était plus profonde et que je ne retrouve pas ici dans l'origine du mal où j'ai un peu l'impression que Marnier fait plein de maladresses. C'est-à-dire se perd un petit peu dans sa pseudo-envie de vouloir amener de l'étrangeté et du malsain. Et, et du coup, le malaise n'est pas complet. Enfin si, le malaise il est là, mais le malaise incite plus du coup à se sentir mal et à ne pas aimer ce qu'on voit à l'écran. Et, et du coup, à, à beaucoup trop remettre en question ce qui se déroule devant nous. Et, et du coup, c'est trop long pour ce que c'est. Ce qui est vraiment dommage parce que le film n'est qu'une proposition tout de même de deux heures, ce qui reste assez soft pour un thriller dramatique français. Mais... Je sais pas, je trouve qu'il se perd un petit peu dans sa démarche, que le film est peut-être par instant un petit peu trop contemplatif ou, ou surtout que le casting est un peu à la ramasse, on aura tendance à l'évoquer, je trouve que la composition des différents acteurs autour des personnages n'aide pas du tout à ce que le film soit immersif, ce qui m'a vraiment perturbé et ce qui ne m'a pas aidé, donc ouais, pour moi c'est un peu loupé, mais sans être mauvais, hein, clairement. Lorsque l'on veut faire frissonner le spectateur, on imagine souvent que la peur est le meilleur sentiment à construire et développer sur une toile pour réussir à transporter le ressenti de celui-ci dans une direction où il sera captivé. Mais il n'y a pas que cela qui donne une sensation étrange et bizarre au cinéma. Sébastien Marnier le prouve une nouvelle fois avec un film captivant et mystérieux qui associe étrangeté et décalage, le temps d'un long métrage qui somme comme un peu moins abouti que ses précédents mais qui nous offre tout de même une aventure entraînante et captivante emmenée par une imagerie et un style rare qui donne à l'ensemble une patine unique. En termes d'écriture, Sébastien Marnier choisit de composer une narration et une dramaturgie qui va beaucoup jouer sur qu'est-ce qu'on attend de ce personnage central ce qui est vraiment une bonne idée parce que, encore une fois, je le redis, mais moi, j'aime bien ce genre de proposition. Le film, c'est pas pour rien que je le compare à Inexorable. Je trouve que dans sa manière de poser les personnages, de poser les situations, de jouer sur l'étrangeté et la bizarrerie de l'enchaînement des différentes scènes et des rapports de force qui vont s'exercer entre les personnages, on n'est pas loin de ça on n'est pas loin du même travail sauf que là où Fabrice duwelz et son équipe s'orientaient plutôt autour du thriller érotique ici on voudrait plus amener quelque chose qui fait très anglais on va dire dans la démarche ça m'a beaucoup rappelé par de nombreux aspects The Duke qui était vraiment une super proposition de cinéma et qui si vous ne le connaissez pas regardez The Duke parce qu'on est un peu sur le même genre même si pour le coup là l'ambiance est tellement poussée à l'extrême que ça fonctionne du feu de dieu et c'est hyper graphique là on voudrait plus du coup jouer sur Qu'est-ce qui va se passer entre ces personnages Et jouer sur est-ce que ce personnage central est vraiment aussi bizarre qu'on le pense ou est-ce que c'est ce qui se passe autour d'elle qui est finalement bizarre Est-ce que ce sont les autres qui sont étranges Ou est-ce que c'est elle dans sa manière d'agir et dans sa manière de faire La question est ouverte, la proposition est là et j'ai pas complètement adhéré. Parce que je trouve qu'on est sur des personnages qui sont assez antipathiques et où surtout la manière avec laquelle ils sont mis en perspective au fur et à mesure qu'ils évoluent, ça ne tient pas forcément assez la route par rapport à ce qu'on nous pose en base dramatique. Mais pour autant, il y a plein de choses qui fonctionnent et c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter sur les points négatifs, heureusement d'ailleurs. Marnier compose un scénario qui se veut délicat dans sa gestion de la tension, mais qui se veut aussi extrêmement abrupte dans son évolution au fur et à mesure que l'on cerne qui sont ses personnages, et surtout que l'on comprend pourquoi ils se retrouvent ensemble dans cette maison à ce moment-là. L'héroïne ne semble pas vraiment être là pour devenir le personnage qui accroche le spectateur à la narration. Mais il s'agit plutôt d'un protagoniste immersif et fascinant dont on ressort une forme d'interrogation constante sur le sens de ses actions, laissant constamment un doute quant à ce qu'elle doit inspirer ou plutôt ce qu'elle doit donner comme détail sur ce qu'elle veut vraiment de son père. En termes de mise en scène, Sébastien Marny a une proposition à nous faire. Le film est réellement une envie de vouloir nous plonger dans un contexte, dans un univers, dans une atmosphère cinématographique qui va vraiment rappeler des thrillers un peu à l'ancienne, on va vouloir ça m'a un peu rappelé par de nombreux aspects les thrillers que proposait François Ozon vers la fin des années 90 début 2000 ce côté un peu sulfureux où on se dit que les personnages ont des rapports un peu tendancieux ou un peu étranges, que peut-être il y a des scènes où du coup il va y avoir un certain malaise qui va être amené ou du coup en tant que spectateur on va se dire cette situation est vraiment trop bizarre ou elle ne marche pas ou il y a un truc glauque qui va se passer j'aime bien cette partie là et je trouve que du coup Marnier il joue beaucoup avec ça ça, ce qui marchait d'ailleurs parfaitement sur ses précédents films. Je veux dire, Irréprochable et lors de la sortie, clairement, on était sur le même postulat, amené de l'étrangeté, de la bizarrerie par les différents rapports de force qui vont s'exercer entre les personnages, et du coup, en tant que spectateur, on était réellement investi par toutes les situations qu'il y avait, et c'est ce qui se passe une nouvelle fois ici. Après, peut-être que le film est un peu long, mais au-delà de sa longueur, peut-être tout simplement que le film n'arrive pas à s'équilibrer par rapport à ce qu'il veut nous proposer. Il y a des jeux de split-screen qui par moments fonctionnent très bien. Et par d'autres moments, on se dit que ça fait un peu juste à à l'œil, effet de style, et qu'il n'y a pas grand-chose de plus à nous proposer derrière. Et je pense que, à cette image-là, peut-être que l'origine du mal est un trop-plein de graphisme et d'esthétisme qu'a voulu nous proposer Marnier, et que peut-être, à l'image de ses précédents films, le fait d'être plus soft, ça rendait le truc plus impactant. Marnier est un auteur qui sait jouer avec le mystère, et même si l'on peut reprocher beaucoup de choses à ce scénario parfois un poil foutraque, ou à cette mise en scène peut-être un peu trop grandiloquente et extravagante dans son côté stylisé, il y a surtout cette sensation de maîtrise qui ressort du début à la fin. Le cinéaste comprend ce qu'il veut nous montrer, cherche avant tout à jouer avec nous, à nous emporter dans cet ensemble fait de pistes et de détours, pour ne pas simplement nous pousser à jouer avec l'héroïne, mais plus encore, de jouer avec lui. Cinéaste, auteur, créateur, voulant nous pousser dans un univers atypique, étrange, bizarre, mais surtout singulier. En termes de casting, alors c'est là que je vais avoir un souci. Je trouve, et pour autant, vous le savez si vous regardez la chaîne, je suis plutôt indulgent avec les acteurs. Je trouve ici que tout le monde joue assez mal. Hormis peut-être Dominique Blanc. Mais Dominique Blanc a un jeu particulier. C'est-à-dire, si vous l'avez déjà vu, cette femme a une manière particulière d'interpréter les personnages. Et je trouve qu'ici, ça fonctionne. Mais Doriat-Hillier... Suzanne Clément, Jacques Weber, tous y sont un peu à côté de la plaque. Même la la Céleste Bronkel, qui est une actrice qui, pourtant, était vraiment excellente dans Les Éblouis, je la trouve ici, un peu à côté de la plaque. Et je la trouve pas très bonne. Et ça m'a vraiment dérangé. Parce que du coup, je pense qu'une grosse partie du fait que j'ai pas réussi à être complètement impacté par le film, c'est à cause du casting. Et ça se ressent dans l'interprète principale, qui pourtant est une, ex une actrice excellente qui cette année, avec à plein temps, a supposé une interprétation extraordinaire. Alors ici, Pfff Leur Calamie est bien, mais je trouve qu'elle est un peu trop à l'image de l'ensemble du métrage, soit intéressante dans sa manière d'aborder le personnage, mais jamais pleinement aboutie dans sa gestion de l'émotion face à la caméra de Marnier. Au bout du compte, l'origine du mal est un bon film. C'est bien de le placer, parce que voilà, j'ai eu tendance à être un petit peu... Euh, pas très indulgent avec le long métrage, mais le film est bon. Le film reste une proposition de thriller qui est vraiment sous tension, qui arrive à amener les situations et qui arrive à créer un crescendo qui fonctionne. Mais le film est trop long pour ce qu'il a nous raconté et super mal joué par rapport à ce que c'est. Et alors en sachant qu'on a un casting qui est quand même fou avec des acteurs qui viennent d'univers tellement différents les uns des autres, on pourrait se dire il y a une vraie proposition, ça ne matche pas. Peut-être que c'est des trop gros égaux qui se sont rencontrés et du coup chacun peut voulu faire le coq, j'en sais rien. Et après on a un cinéaste qui est tellement esthétique que peut-être ici il l'est trop et que du coup il se perd dans sa démarche. Mais encore une fois, l'origine du mal de Sébastien Barnier reste une bonne proposition de cinéma, assez intelligente pour tenir le coup du début à sa fin. Donc pourquoi pas, ouais, je pense que ça pourrait vous plaire. Mais encore une fois, n'y allez pas avec de trop grosses attentes si vous avez été hyper fan de l'heure de la sortie ou de irréprochable. Parce qu'on n'est peut-être pas sur le même niveau, je pense. A plus